Salut les amis, ben, je suis coincé, je rentre d'une conférence et il euh, y a un énorme orage sur l'autoroute. On a brûlé plusieurs kilomètres à 30 km heure tellement la visibilité était faible. Euh, on est en vigilance orange pour toute la journée jusque cette nuit. Ça se voit et je pense que là il y a un accident. Voilà, euh, Que faire en optimiste lorsque nous sommes dans les bouchons Prendre son mal en patience puis euh, voilà, il y a la radio heureusement. Heureusement que je peux écouter la radio. Là, je vous parle, donc je prends le temps de vous parler. Et ça tombe assez fort. Il y a vraiment, euh, j'ai rarement vu un orage aussi fort que ça. Il y a des éclairs. Je ne sais pas si vous, vous les voyez. Voilà, écoutez, euh, ça tonne même. Ça tonne bien. Écoutez, euh, c'est pas trop loin d'ici. Voilà l'optimisme, bah écoutez, c'est juste prendre son moment en patience, écouter la radio. Et puis bon, j'ai un rendez-vous ce soir et je pense que je vais arriver en retard. Je vais devoir appeler les gens avec qui j'ai ce rendez-vous. Puis voilà, puis maintenant j'espère que devant nous, il n'y a pas d'accident grave. En tout cas, c'est ce que j'espère. Pour que tu sois arrêté depuis si longtemps, il doit probablement y avoir un accident ou alors un obstacle sur la route. Il est possible qu'avec ce vent, ce soit également un obstacle. Voilà. Voilà quel était le problème. Tout simplement, comme je pensais, des obstacles sur la route. Oulala Ouf Vache Aïe, aïe, aïe Pauvre Vous voyez La puissance de l'orage que nous venons subir. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux, et à très très vite.